Bonjour à tous, bienvenue sur Avec vidéo. Et non, ce n'est pas Nicolas, c'est moi-même, et aujourd'hui je vais vous présenter le bêtisier de fin d'année. A tout de suite! Ah non, pas de savonnette. Regarde <rire> la merde de chien! Oh putain, ça nique! Soudé! Ça t'aime bien ça Et hein. Qu'est-ce que tu dis ouais. Oh putain Putain tu fais chier C'est un peu le. C'est désespérant hein, quand tu vois ça non C'est le souk Et c'est pour ça que tu fais l'orbex, Pourquoi tu fais l'orbex toi là Moi je vole le tout moi. Non putain sérieux là J'étais droit ta gueule non sérieusement. Bah, je sais pas tu si le... Pourquoi tu veux que je réponde quoi Parce que je veux du, je veux du dialogue, il n'y a pas de dialogue mm. tu dis simplement que t'aimes voir euh... mm. l'état des maisons. Euh... Mm. Je parie que c'est le genre de ce que t'aimes bien faire toi. t'en Attends, on recommence, attends peu, deux secondes. Vas-y. Action. Salut Nico, ça va C'est Nicolas Il a changé. <rire> ah, il est devenu esclave. T'as pas un bordel bah en fait j'essaie de peler les tomates. <rire> les, les tomates avec ça carrément, c'est pour faire de la purée. Pour de la purée Ah si hein quoi Si, c'est pour faire de la purée. Mais. Tu te racontes qu'on est pour peler les tomates Ah ben les internautes le diront, tu verras. Okay. Tu peux Je... pas les tomates avec ça, tu fais de la purée de tomates. Ouais. La sauce tomate, tu vas faire. Voilà. On y va Allez. C'est un peu dur. Ça te fait rire, toi. Ouais, ah, ouais, ouais. Bon, mais je crois qu'en fait, on est le bienvenu ici, Nico. Ouais, ah bon Ouais, c'est Dieu qui le dit. Alors, que Dieu protège notre maison et ceux qui en franchissent le seuil. Ah, ok, merci bien. Ouais. Voilà. Ok. Il chante, le gamin La petite explication mise en place du traveling. Voilà donc c'est l'objet qui nous sert à faire euh, donc les effets de, de translation. Hein J'aime bien quand as un peu des mots. Comme ça. Bah moi je connais pas trop euh, c est, c est ton langage. C'est rare certains de ta bouche donc du coup j'apprécie. Ah, voilà donc, vous pouvez apercevoir le mouvement circulaire donc pour accrocher la caméra. Ouais, c'est du matos de merde hein. c'est pour ça. Mais non c'est du matos d'urbex quoi c'est fait. Euh, et si on l'oublie, hein Ah, si on l'oublie, hein l'avantage c'est qu'on a, a. Une fois au fait... Luxembourg, hein Ouais. Si on l'oublie, l'avantage c'est qu'on s'en cale, tu vois. C'est l'avantage. Luxembourg, hein On était à l'hôtel, on repart le matin, et me dit merde, j'ai oublié mon travelling euh, là où on était avant. Donc on a dû se taper. Euh... Oh, ouais, on a perdu une heure, une heure et demie. Ouais, mais bon. On va aller le mais il n'avait pas bougé, il était toujours dans la rue. Ça va aller le <rire> coup. Ça va aller le <rire> coup. Voilà, tu vois, après la technique, c'est de. Voilà, tu vois tu vois, comme c'est un peu de la merde, tu bloques. bah la, la quoi On est en France, c'est de la merde. De ah, la merde, pardon. Attends, je vais te retirer ça. Parce que t'as l'air con. Voilà. d'araignée. Voilà. Là, alors là, c'est tout à fait le mouvement voilà. que, que je veux. Tu vois. Et donc, voilà, vous tu allez. Vois, regarde, je te montre là. Tu paf, action. C'est l'envers du décor et vous allez voir ce que ça donne là, ensuite au montage. Paf, voilà. Tu vois, le but, c'est de faire comme ça. C'est de mon Bon, tu vois, comme je disais, hein, c'est du matos de merde. Donc, du coup, les translations sont pas assez fluides. Bon, c'est pas grave pour. Il faut graisser le rail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dispose d'aucun budget. Ouais. <rire> ça, ça serait bien d'ailleurs. Les internautes, si vous avez envie de nous donner un peu d'argent pour qu'on fasse de la meilleure qualité, moi je suis pour eux. Allez où la prise euh, Tu peux évoluer dans la pièce Ouais. Action et ton pied, il y a tout le matos en plein milieu. Ouais, c'est retire le moins <rire> le pied J'ai remarqué qu'en ce moment, t'aimais bien filmer ma gueule. Bah oui, parce qu'on voit toujours la mienne, donc.. Ouais mais c'est toi le beau gosse Non. Ouais ouais. Toi tu fais partie de la mode. T'as la, ouais, la barbe. La barbe c'est à la mode en ce moment. D'ailleurs c'était toi qui l'a lancé. Peut-être parce que c'est fait longtemps que je l'ai. Ouais. Un peu connu de barbe. <rire> Alors <la> Robertu. <rire> <rire> Qu'est-ce que t'es con. Oh putain Cet exercice Action On recommence parce que j'ai dit action quand t'as le bazar, ça va ça. On a une tradition hein Ouais, ça y est, je l'ai vu. Euh, bon. Allez. Allez, je m'y colle. Vide. Et il en reste un deuxième. vide aussi avec un peu de jus dans le fond c'est le meilleur non c'est le meilleur moi je le bois à la paille moi bon, allez. bon ouais, voilà allez il y a quoi par là le truc de vin et en plus il a pas pris ses gants Attends, parce qu'il y a un petit copain que j'aimerais bien filmer là-bas, qui est. Malheureusement. malheureusement je pense qu'il va signer son arrêt de mort. Euh, je ne sais pas, il est parti par là. Tu le vois ouais. ouais. Regarde, a prends pour aller jouer à Park Regarde. Tu l'as Ouais, ça va être un petit peu en dans les... Donc euh, lui, euh, à mon avis, euh, il n'arrivera plus à sortir. Il a son âme. Ouais, si, c'est un jeune. Un... Ah, mais je pense pas, il a dû se casser la gueule. Les parents de l'Horice, je pense. Ouais. Ouais. Ouais. Je te sens ça ah oui. <rire> c'est pas courant que.. Mais on voit bien, non ah, Un petit mettre... Voilà, donc euh, on n'a pas voulu les prendre de près tu pour. Le mettre, pour euh... On le mettre dans le gilet. ouais, non, On n'a pas voulu les prendre de près pour pas qu'ils qu se reconnaissent déjà. Euh, donc on a entendu du bruit. Ça sentait le cigare. Le vrai cigare. Euh, et là-bas, donc il y avait euh, je sais pas.. Une bouteille de champagne qui était ouverte avec de verre qui étaient servis, euh, un tapis par terre, un miroir, euh, tout pour se faire belle. Et, euh, et dans une pièce, il ben, y avait des photos, pas de nu, malheureusement. Ça aurait été marrant. Mais peut-être que si on attend un peu, on va se déshabiller, mais bon, on n'est pas venu là pour ça. Enfin, ça, ça va. La suite, vous ne le verrez pas, ça. On continue quand même Oui, on continue. Parce qu'on a l'air partir hein, quand même. Allez. Attends, je sais pas si tu le verras bien. Oui. Quelle année ça Je sais pas, mais apparemment, on dit que je lui ressemble. Non, c'est faux. Euh, est beaucoup plus beau. Voilà, voilà c'est plutôt lui qui me ressemble. Ouais, ça. Ouais. <rire> on s'est dit, euh, allez, pour le dernier de la journée, peut-être. Et effectivement, donc, euh, très facile d'accès, malheureusement pour lui. Encore en assez bonne époque. Encore un ah, top. C'est bon, on recommence. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah vous êtes venu voir ouais, je ouais. Et vous êtes passé par la porte oui. Ouais. par la cantop mais... C'est oui, aussi ça oui, <rire> Il y a une petite porte là-bas Le bêtisier c'est terminé Je vous donne rendez-vous l'année prochaine En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année Au revoir